Salut tout le monde, aujourd'hui un gros colis Salut à tout le monde bah, je, vais, je vais aider Eden à ouvrir son colis, il hein. n'y a plus qu'à prier pour que, ce, pour que ça ne tombe pas au charcutage, ou charcutement, ou charcutation. Euh, je ne connais pas ces mots-là. Charcuter, je connais. Bon, je me demande quest ce que c'est dans ce gros machin. Peut-être une autre batterie électrique. Hein. Oui. C'est Noël, mais avec beaucoup de retard. Ça sent bon, le poisson. Hum mmh, a telle odeur. <rire> ça sent ça, oui, comme ça hein? Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça mmh. Roulement de, de tambour. Bon, bah, c'est lourd. Hein. Attends, <rire> je vais t'aider. À la une, à la deux, à la trois. Bon. À la trois. Oh. Punaise C'est plus lourd que ça en hein Voilà. Et on y okay. est presque en fait. Mais <rire> il y a un emmerdeur au milieu. Ça, ça coince. <rire> Et voilà, c'est bon. Oh là là c'est quoi C'est pas un dalmatien hein Si, ça aurait pu être une trottille dalmatien Ou trottille-mastien Oops.